Ok, moi je vous souhaite pour une nouvelle vidéo sur Sony CD. Vous connaissez déjà ce c'est que en fait j'avais pas le tout ça. Je le je... connaissais déjà Sony CD c'est que j'avais pas le jeu sur moi, je pouvais pas y jouer quoi. Ouais non même pas même pas un petit coup c'est cd je sais j'ai déjà fait j'ai créé des fichiers voilà on va pas voir la scène parce qu'elle est en 4k et ça lag bon c'est pas grave euh, par contre si vous avez les musiques il euh, faut faire les musiques japonaises notamment quoi vous mettre les musiques japonaises, c'est mieux Ouais la c'est mieux voilà c'est parti. Et c'est une musique qu que tout le monde connaît, hein, que tout le monde utilise sur Sonic. Euh... Aïe. Sur Sonic. Ah si, vous aurez la cutscene. C'est tout ce qu'on en fait. Je l'enregistrerai bien plus tard. Euh, que cette vidéo, où je vous mettrai la cutscene. Sonic Mania, euh, Sonic CD, pardon. Et voilà. Euh, vous aurez. Donc le but du jeu, c'est que on est Sonic, on doit aller dans le futur pour détruire les machines que Metal Sonic, la première apparition de Metal Sonic, a déposé ça dans euh, l'univers Sonic. Voilà. Et on peut aller aussi dans le passé, mais bon, c'est pas le passé qui intéresse Sonic, c'est le futur. Une surprise qui nous attend à la fin du niveau, on va aller voir ça. C'est M. Voilà, c'est une très belle surprise. Non, non, non, il me fait un câlin. Ah, bah ben voilà, le câlin, voilà. Ah, <rire> ça lui est mis. C'est pas le moment, ok, déconner avec lui. Les... et euh, oui, jeune. Voilà, c'est la première adression des games. Voilà. Saving. Mais à chaque fois, ça sauvegarde la partie des. Mais... Je pourrais pas le de laisser dessus, mais. Mais bon. En plus, fait, il a plusieurs fins. Euh. voilà. Je parle un peu. Ah cette musique a mis quelque chose, la musique de l'invincibilité. Je l'entendais un peu. Mais moi. Euh... Peut-être que je remonte le son, non Voilà, pour bon, le plaisir. Ouais, je remonte un peu le son. Voilà. Du coup, que je parle un peu plus fort. Ouais, je vous remonte un peu le son euh, du jeu. Voilà, c'est une excédée. Et ça, c'est une excédée. Donc il n'y a pas trois zones en fait dans ce jeu, il y en a deux. Donc en fait la troisième zone c'est un boss. En fait, tu fais un chemin comme ça, et après tu tombes directement sur le boss. Voilà. Il y a une technique, si vous allez derrière lui, hop, voilà, tu peux l'attaquer comme ça. Voilà, c'est technique gratos pour vous voilà si vous allez derrière lui vous pouvez euh, l'attaquer voilà, euh, directement enfin, ce jeu est sorti après Sonic Sonic 2 et après Sonic 3 oh, c'est ça le délire et si Sonic 3 n'ont pas la technique euh, comme ça là. comme ça là. je sens qu'il y a un piège Emmys, voilà... Là, il ne fait pas de câlin non... Fait... Je sais pas quoi... Je ne veux pas savoir... Ok... Allez, ah, ça bien sagement... Voilà. On va se faire capturer par Netasonic. Sonic... Pourquoi il capture Netasonic Sonic Pourquoi Netasonic Sonic capture Emmy en fait Je mal à comprendre... Bien sûr, si vous terminez le jeu avec Sonic, vous nous moquez est votre ami tel. Ouais. On va aller dans le futur, les amis. Voilà le futur, le voici, le beau, le beau futur. Future, voilà, future, voilà. Donc c'est ça le futur, voilà voilà on doit trouver un, un truc à détruire pour faire un bon futur et avoir la bonne fin du jeu bon on aura quand même la mauvaise fin du jeu parce que j'ai pas eu le truc de, du premier monde mais on enfin, a dans tous les niveaux je crois mais faut le trouver c'est ça, ça le problème machin vous, vous trouvez dans le futur ou dans le passé des fois je ne vais pas y aller Ouf. je vais pas aller dans le passé et aller dire dans le futur alors qu'on est déjà dans le futur ah je pourrais vous montrer une space stage je me fais pas hit toucher quoi alors voilà bonjour Ouais, c'est Sonic the H.R.A.R.G I'm C'est bon Je monte ou je défends Je monte Mais je veux pas que je défends Ok Non Pas le passe Le passe quoi Composer bon oh bah non je l'ai pas trouvé et du coup je vais vous montrer le Sonic oh, Mania voilà. je vais vous montrer le bonus le special stage pour avoir les morts du chaos vous allez voir que c'est la même chose que Sonic Mania et merde et merde encore Voilà. c'est la même chose que Sonic, c'est même derrière que Sonic Mania, hein. enfin, je veux dire, c'est la même chose, non, mais, Sonic Mania, on court après les mots du chaos. là, on court pas après, là, on détruit ces choses-là, pour avoir les nombre du chaos. mais c'est le même style, pourquoi j'étais dans le. Non, je perds du temps, et je perds, et le temps, dans ce spécial stage, j'ai détruit. Des voilà, donc, je sois que ça, Ouais, c'est pas très compliqué enfin, un peu compliqué sonic qui il... Il est, il est chiant à contrôler donc ah non on n'est pas chiant mais... et voilà j'ai eu les mots du chaos voilà le premier il est simple Je connaissais, c'est hein, mon... 160 prises. Donc, connu. Cool. T'as une story. Bon, c'est du chaos. J'ai un continu. Ah non, une vie. On prend deux Un continu. On passe le futur et on retourne au, au, au présent. Alors ah, maintenant, tu sur le futur, Sonic. Là, il y a trouvé un petit présent. C'est <rire> tout ça, il y Voilà, on va un peu aller dans le passé pour voir que ce qui se passe dans le passé. Donc, on parle dans l'air dans le passé on voit que les mots sont en train de faire des trucs c'est à dire que c'est qui est déjà passé par là non c'était tel ce qui est déjà passé par là et, et Sonic n'est qu'il y a là normalement bah c'est le passé donc ce qui est déjà passé par là peut-être et détruire déjà les robots mais vu que là ce n'est jamais passé mais mais du coup si on est dans le passé on peut peut-être trouver un sonic du pâté non ce enfin, serait logique ah, il... C'est logique si on peut un Sonic du passé ou alors Sonic n'est pas encore né dans cette zone Facilement. Enfin, si, c'est déjà les robots euh, qui veulent faire sa déxie. Sonic est déjà nécessaire. Voilà. Donc bah ouais, non, Sonic là il est dans Greening Zone. Donc oui, je compte pourquoi pas le croiser. Sonic enfin, est dans Greening Zone dans quand même. Je pense que c'est ça. Ouais il mode is. Il, il connaît pas encore c'est pas le droit dans le passé on va aller oh non j'ai un peu allé dans le futur et retourner dans le présent donc ils étaient un peu le passé donc je suis pas là pour faire mais au oh, moins ah tu passes le, le panneau de Gaulle et c'est fini quoi ah ouais Ah donc c'est ça. Je vous montre un peu de gameplay. Après si je le trouve, le machin qui permet de, de avoir un bon futur. Eggman, Eggman il est là. Eggman il est toujours dans le futur en fait. un ouais, Oh ah, non. non, je connais ce boss. Ah si J'aurais pu le faire à l'époque, au début de la chaîne. J'aurais pu le faire parce que en fait Nick CD il sur téléphone. Et j'ai pas mis de solid, j'avais fait. fait Et j'ai pu le faire le biais. Bon. Voilà. donc parce que ma chaîne c'était mon téléphone du coup avec des graphismes. Un peu agéré, tu vois. Sur youtube j'ai Ouais. Je vais vous mettre quand même le pénible On va pas se faire trop longtemps aujourd'hui. Ouais. Juste pour vous faire Bon, tout le monde l'a déjà fait, hein, sur YouTube, je sais. En 1900, je, tu... non, je n'y avais pas, euh, YouTube en 1900, n'importe quoi. Non, à bon... Un niveau double, hein. bon, ben voilà, ben voilà, ça. Bon, bah voilà, bah, voilà. Merci à tous de regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Bon, et so child is that. the